Hey, bonjour tout le monde Oh, salut Bon <rire> oh, J'ai tenté deux intros, les deux sont nuls, bon, on arrête là maintenant. On se retrouve aujourd'hui sur un petit jeu, c'est Ah Oui Happy Few, je crois. Attendez, euh, je sais même plus comment il s'appelle exactement. Ça a l'air bien déjanté, je pense que je vais kiffer honnêtement. Je connais pas du tout l'histoire, et du coup c'est parti. Les graphismes sont géniaux. J'ai mis les sous-titres, ok, ou quand même, s'il y a des trucs à comprendre, parce que déjà que ça a l'air compliqué, si en plus je comprends rien <rire> Ça va pas être, euh, ça va être mal barré. Donc ça a l'air d'être un jeu archi-malsain, hein, vraiment. Mais bon, est-ce qu'on aimerait pas les jeux malsains Oh, God. Qu'est-ce qui se passe Les enfants gardaient les mains à l'intérieur du train. C'est très dangereux de sortir les mains par la fenêtre du train. Que se passe-t-il et là je prends une sorte de gélule, il me demande où, je... où est Arthur, mais je sais pas qui c'est Arthur Ah d'accord, c'était des souvenirs qui lui revenaient dans la tête, ça, ça se passait pas vraiment en direct Alors soit on fait ce souvenir, soit on prend la joy, on va essayer de se souvenir déjà Ah ok, il y a des choix dans le jeu qui influencent sur le jeu, lourd Il a dit Pussy, ah non il a dit Percy <rire> J'ai compris Pussy Bon apparemment il a, pas, il a pas trop envie de se rappeler Oh là là vous avez oublié votre joy Elle a pris la gélule elle Oh, et elle a fait un grand sourire après, putain, comment c'est creepy sa gueule avec le masque. C'est pas si dur de, de terminer sa journée de travail, mais si c'est dur, là, qu'est-ce que tu me racontes Je peux pas la pousser, la poignarder. Faut trouver une batterie, d'accord, alors, où sont les batteries Ah bah là, ça a carrément l'air d'être une batterie. Et hop Est-ce que ça serait pas bon Oh, vas-y, j'ai envie de faire le fou, on censure. Pas de capsule, attends, on va pas recharger toutes les deux secondes la capsule, ça va commencer à me saouler. Donc, on s'en va. Putain, ça c'est le nombre de capsules, ça, ça c'est une grosse industrie leur truc. Ouvrir. On va prendre la batterie. On sait pas, ça peut peut-être nous servir pour autre chose. On se casse de là, on se casse de là, c'est chelou. Verrouiller nécessite une quoi Une roussignole. Donc on a besoin de roussignole pour ouvrir les portes, c'est ouf Ah Wow Come back. C'est très très glauque. C'est un jeu d'horreur. Encore <rire> où je me suis mis. En vrai Je m'y attendais un peu que ça soit chelou, mais bon. Ah putain, mais elle est utilisée, pas utilisée depuis combien de temps la salle C'est dégueulasse Je propose qu'on continue d'avancer, même si c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire pour l'instant. Ok, le mec n'a pas pris sa gélule. Le mec vient de lui mettre un gros, une grosse seringue dans la truc. Ok, c'est pas une bonne idée ça. Oh, c'est hyper glauque. Ça fait encore plus peur même s'il y a des couleurs partout. Batterie, ramassez, allez, c'est parti, on ramasse. de hey, manière, on s'en fout, on va se taper, hein. Mec, reviens là. On peut pas écarter les petits rideaux rire, hein non, coincé. <rire> Il y a le mec qui s'empresse d'ouvrir alors qu'il y a un gars hyper chelou derrière. Alors. Ah oh, ça, c'est la piñata. Mais ça reste glauque avec mon masque. Trop chelou, oh, ils sont méga chelou. Ah oui, je tape. Ah, il y avait du sang dedans et ils mangent. Ah, c'est horrible, mon gars. C'est archi glauque. Ah, donc en gros, leur drogue ça leur donne l'impression que c'est des bonbons ou quoi. Putain, j'aurais dû prendre la joy Non, j'ai bien fait de pas la prendre, je veux pas être dans leur monde chelou. Putain, ils sont là à gueuler, take your joy, take your joy Mais par où je peux passer Ah, là Nice On va s'en aller par là. Oh, sa mère la... Oh, les animations sont tellement ouf Non, non, non, m'a Mec, c'est tellement creepy. Oh, on va leur mettre un gros coup de savate dans la gueule Non, c'est moi qui me le suis pris. Ok, où est-ce qu'on est qu On s'est fait tabasser, je pense qu'on s'est fait enfermer Le jeu a l'air ouf, Enfin, ça me plaît beaucoup en tous les cas y a pas grand chose à fouiller et ça je trouve ça bien Parce que j'aime pas trop les jeux où euh, Faut tout fouiller dans les meubles Là y'a un truc Allez toi tu t'éteins parce que t'es vraiment trop flippant comme radio On pourra peut-être fabriquer des trucs Je sais pas si y a un système de craft ou quoi hein. Menu de fabrication, ah ouais y a du craft Flacon de pilule vide, on peut le prendre aussi Pour faire genre qu'on ait, qu ait pris le pilule Et un balai non, on peut pas prendre le balai pour taper les gens. C'est mieux que les mains, hein. On a besoin d'une roussignole. Une roussignole Mais si ça c'est pas cool, hop On a notre putain de roubignole qu'on attend depuis tout à l'heure, on va pouvoir l'utiliser. Alors, maintenir V pour crocheter la serrure. Donc maintenant on peut crocheter avec notre roussignole. Oh là là, monstrueux On est trop chaud C'est quoi ça Electro crocheteur ah Bon, on va le fouiller, hein. D'accord, c'est long de fouiller quelqu'un. Tout est bon à savoir, tout est bon à savoir. Après, il va peut-être y avoir du fight. Ça c'est quoi Ok. Donc j'ai ramassé les masques qu'ils ont tous sur le visage En gros il y a des choses qui ont explosé dans la ville et ils demandent pourquoi ils font du mal Il y a quelqu'un qui le rassure et ils sont rendus euh. Et celui qui dit qu'on va prendre soin de toi On dirait qu'il est plus jeune que lui c'est grave chelou Eh hey, les gars je suis en grosse galère ça fait deux heures je cherche Là j'ai fait un gros cas de sa mère Mais non mais non Mon truc électrique depuis tout à l'heure il peut se mettre là dedans Et moi je suis en train de chercher un truc pour sauter plus haut Ouvrir Oh ta mère là. La... Vas-y toi je veux te que tu vas rien comprendre Hop hop hop Why On dirait une statue Putain il faisait flipper hein Nice Ça c'est cool Ok ça c'est cool On a trouvé ce moyen d'atteindre la surface Mais il y a aussi un truc là quoi Attendez bah je vais passer là Moi j'ai envie des trucs glauques là Ok là c'est vraiment glauque Une carotte pourrie une deuxième carotte pourrie et un coffre. Fléchette, pomme de terre pourrie. J'ai grave bien fait venir là. Et il a rien d'autre, ok. Du coup, on va pouvoir retourner en arrière. Apparemment, il y a un système de faim, de soif, tout ça. Hein. Et ça, j'avais pas prévu. <rire> ça a l'air beaucoup plus galère que ce que je pensais ce jeu. Hop. Et voilà, on monte à l'échelle. Ok, donc on est en haut de la trappe. C'est beau. Franchement, c'est beau. Hein. Enfin perso je kiffe, c'est magnifique, c'est style de ouf Vous me donnerez vos retours sur ce jeu parce que ça a l'air vraiment bien Ah il vient de dire j'imagine qu'avant on arrivait à se souvenir d'où étaient les choses. Donc ça veut dire que je pense que leur drogue ça leur fait tout oublier et comme la chanson d'Angèle. Et qu'ils se souvi qu souviennent plus des trucs mais par contre ils sont heureux. Euh, je crois qu'il veut retrouver son frère ou je sais pas qui. On va prendre la pomme. Oh c'est glauque as fuck bordel Oh il y a un monsieur donc là on doit entrer dans les camps de je sais pas quoi Et apparemment il y a des gens qui ont volé le monsieur là qui vient de se barrer D'ailleurs il s'est téléporté je sais pas où il est Et en gros il me faut une carte pour qu'il me laisse passer ici il me semble Il m'a dit qu'il m'échangerait cette carte si j'arrive à lui euh, à reprendre les affaires qu'on lui a volé dans sa maison Du coup bah c'est ce qu'on va faire écoutez Merde J'ai <rire> de crocher la <rire> On est mal barré si je commence à faire des trucs comme ça Attention vous violez cette propriété si vous savez ce que je vais violer encore après Tous ces gardes Aïe, aïe, aïe. Pourquoi je flippe pour rien là Là faut faire un choix. Allez on monte. Ah en gros ils se moquent de moi parce qu'ils m'ont coincé. Oh putain de merde, j'ai perdu tout mon stuff. J'aurais jamais dû monter là-haut. Oh non putain pourquoi j'ai même pas appuyé sur le bouton du bas Absolument pas, moi je m'arrête pas là. Ok je crois que je suis bien obligé hein. Attends, mais c'est une sorte d'arène C'est quoi ces conneries C'est quoi ces conneries, putain Oh là, je crois que je vais souffrir, les gars. Oh non Il faut un combat à mort contre un autre mec Alors, le mec, il me connaît apparemment. Ah, apparemment, il s'est fait renvoyer de l'autre truc à cause de moi, de, de l'ancienne boîte. Alors, il y en a un qui va le tuer et l'autre qui va l'assommer. Est-ce qu'on joue les gentils jusqu'au bout Vas-y, pour l'instant, on joue gentil. l'autre, il a choisi l'arme mortelle. Allez, mon petit gars. Ok. Ça a pas l'air très dur pour l'instant. Allez toi tu morfles sa mère tiens prends ça dans ta race Bien Ah oh, putain ça commence à être chaud là Comment ça se fait qu'il meurt pas J'ai pris un truc rembourré aussi je suis con Battre Danny Il a plus d'armes Il a perdu son arme Tu veux quoi toi Pourquoi tu me donnes des coups de poing T'es fou toi je le porte C'est ma victoire C'est ce... pas ma guerre Je lance <rire> C'était débile. Attends, il se passe quoi Mais c'est un délire Comment ça, ils me mettent contre deux meufs après Attends, ben elles sont nulles par contre, ok. C'est un peu... F... C'est pas du tout cool pour les meufs, quoi. Dans le jeu, elles sont nulles. J'ai l'impression que c'est en bas qu'ils me disent d'aller... Non, je vais en haut. J'ai envie de récupérer mes affaires, en fait. Ok, ils sont battent les couilles que j'ai cliqué en haut, en bas. Eh ouais, faites pas semblant de nous donner le choix, les copains. Oh pourquoi Ah ok donc on est avec des, des bons cadavres sa mère oh Bah voilà ça c'est parfait Bon on va la forcer hein Ah bah oui j'ai le pied de biche Allez c'est parti les amis Étouffé, sans bruit par derrière neutralisé Oh bah oui c'est grave cool Ok du coup on va y aller en douce Est-ce qu'on le tue quand même Oh faudrait que j'arrête de voir trouble comme ça Ok Super On va le mettre sur son lit Voilà on dirait qu'il dort <rire> Pas du tout du coup en gros on peut prendre des bouteilles de verre comme ça Si je veux aller lui dire d'aller regarder ailleurs Je peux grâce à ma petite bouteille de verre donc, Je vais prendre ma bouteille de verre Je vais tout simplement l'avoir en main comme ça Louper Ça s'est cassé devant moi C'est super Oh ils sont barrés Ok donc on est comme du bot con Du coup faut que j'arrive à la lancer loin ça serait mieux <rire> Parce que là c'était vraiment ridicule Allez c'est parti Ok encore des bouteilles de verre là Hop on va lancer une petite bouteille là bas Quoi il s'est tp complètement Ils ont pas d'armes les gardes euh, Fouiller Allez hop Un garde en moins Oh les médailles du mec Nice Je vais pouvoir avoir la carte J'ai trouvé les médailles du, du type qui voulait me donner la carte Pour que je puisse passer euh, à l'autre porte là bas Et du coup on va pouvoir utiliser l'échelle et quitter le bunker Super du coup on va rejoindre le gars On va pouvoir lui donner les médailles Putain. Ok il m'a donné la carte c'est bon on va pouvoir, pouvoir s'enfuir et là il y a le masque comme la dernière fois ok c'est go, on, re, on ramasse, ah oui putain la dernière fois aussi ça m'avait rappelé des souvenirs chelous bon euh, j'ai l'impression que c'était encore les voix euh, de son frère et de lui et en gros euh, ils sont réfugiés chez quelqu'un je crois et elle était en colère et il a menti en disant que c'était lui qui était allé dans un arbre le soir alors que c'était son frère pour le couvrir en gros et je sais pas, c'est vachement étrange, je comprends pas le rapport avec l'histoire, on comprendra sûrement plus tard Voilà, on arrive, on va pouvoir mettre la petite carte juste là Hop, c'est bon On a donc réussi à ouvrir le truc, apparemment hein. Entrer dans la cabine Même ça c'est glauque Ouh, ça va pas se brancher à mon cerveau cette merde Détecteur de rabat-joie Ok, on tape pour rien. Bah, remarque, on peut peut-être juste ouvrir la porte. <rire> je suis un connard, j'avais pas vu qu'il y avait une porte. Oh, j'ai mal à la tête là. Oh putain. Ok, je me sens pas bien. Ah, le petit vomi, c'est cool. Donc je vous explique, en gros j'ai une vision de mec pendu Et en gros c'était des personnes qui avaient contredit les allemands Enfin qui s'étaient un peu rebellés Et ça avait servi d'exemple apparemment à l'ancien temps Et l'histoire qu'il a parlé avec les trains et tout Ça me fait vraiment penser à... à la guerre avec les nazis quoi Et du coup je sais pas si ce jeu a, a pour référence ça, Je me documenterai un peu plus la prochaine fois Mais à la fois j'aime bien arriver dans un univers que je découvre entièrement Non vous savez quoi je vais pas me renseigner On découvrira au fur et à mesure Mais pour l'instant j'ai vraiment l'impression que c'est... Euh... C'est un truc euh, un peu en mode euh, Bah eux c'est des nazis quoi ceux qui ont les masques blancs Bah lui il a pas un masque blanc il a l'air normal Ah non c'est un méchant Ok je pouvais pas le savoir ça par contre Ok cool J'espère qu'on va pouvoir récupérer son petit couteau Ah ça a de la vie les armes putain Oh le rebelle <rire> Bien visé Ok je ne comprends rien le mec Ça s'est un tout petit peu énervé Et il s'est pris une, euh, un truc qui explose là Ok on va prendre le truc de cricket dans la main Parce que ça fait mal je pense J'ai comme l'impression que je vais être dans la merde là Ça commence à vraiment me plaire là j'adore On est sur de l'infiltration là On va faire dodo à un autre mec Et hop vous dormez tous maintenant C'est fini Go Go go go vite Ok super je suis passé <trivé> OK super glow Bon bah voilà on est rendu là et du coup bah je pense qu'on en a largement assez J'ai même beaucoup trop, j'ai une heure et demie quasiment de jeu là sur le, le truc je, vais, je me demande déjà comment je vais le condenser en 10 minutes J'ai juste envie de vous demander est-ce que vous avez aimé le fait que ce soit un gameplay un petit peu plus posé Est-ce que vous avez aimé aussi ce jeu, est-ce que vous voulez une suite de ce jeu Moi il me plaît, il me plaît vraiment Et je pense qu'on n'a vraiment pas exploré tout son potentiel Étant donné que ça a l'air d'être beaucoup plus fou dans les extraits que j'ai vus Beaucoup plus chelou et j'attends vraiment de pouvoir voir la suite pour donner un vrai avis sur ce jeu Donc est-ce que vous voulez que je fasse la suite en vidéo Dites-le moi et sur ce, bye